Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Note et cette fois-ci je suis en compagnie de Wolf et... c'est tout. Nous étions en train de faire une session en coopération à deux et nous avons joué cette partie assez épique sur la map du concessionnaire automobile. En fait, j'ai rarement joué une partie aussi agressive de la part des IA sur Note et franchement, en termes d'action, vous allez être servi. Je vous laisse regarder ça en espérant que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Ah, à midi, là, euh, la camionnette blanche, là, j'ai euh, des pieds. Je sais pas okay. si c'est un civil ou pas. je au cas où. Ouais. Derrière la camionnette en face. Porte à droite est fermée, bon. Ouais. On peut changer. En passant par là, t'arrives dans son dos là. Hands ouais. terre Vas-y, passe devant, je m'occupe de lui. Comment ça trou du cul Casse toi de là <rire> Rien à faire là pour l'instant. Vas-y on va aller voir là dedans. Un petit coup de... de caméra. Bon y'a personne y a pas de piège. On dit aller. Ok. Voilà. il y a un mec juste devant la porte d'entrée et l'armée. Juste derrière la porte à gauche là. Celle-là là. Ah, il se déplace, j'ai euh... l'impression. Rien posé sur cette porte. Je vais ouvrir, Wolf, t'es prêt Ouais, vas-y. Il a bougé. Oh putain! T'as pris? Euh Ouais, je crois qu'il m'a blessé un peu. Ok, je récupère son arme. C'est un mec armé à... à gauche là quand on rentre. Il se déplace. Il va arriver par là là. Il va sortir. Ouais. ouais. la porte Après à rentrer Sorti la porte est ouverte. Okay. Oh putain de bata. Il, Il est pas tout seul hein. Ok. Au et fond je vois, ça bâtard. se déplace, ouais, ça se déplace ouais, au fond. Et, les deux sont armés hein. je... C'est quoi que j'ai comme grenade sais pas c'est une stun je crois. Tu vas pas lancer très loin. Hein. Oh. Il y en a encore un deuxième. Hein. On ferme la porte derrière toi. Parce que si ça fait encore le tour par euh, l'extérieur. Ouais. Je vois plus grand chose. Hein. J'ai un impact en plein milieu. Ouais. Okay, je recharge. Je derrière toi. à gauche il y a un mec euh, normalement dans la pièce qui est ouverte. Il une porte qui s'est ouverte. Est hein. Il est passé devant moi, il y a un mec. Il est parti à gauche. Oh, euh... Le problème c'est qu'avec ta flash euh, sur le... Je crois que ça arrive dans nos 6 Il y a un mec dans nos six. il est retourné dans, dans le bureau là où il y avait le rétroprojecteur. Là. Ouais. Oh, il y a un civil là. Monsieur, arrêtez-vous. Plus rien. Il est où il est où il est Traité... Putain de civil Il est armé en plus ce con allez c'est bon salut Pff, Ça va quoi Le... je vais pas dire qu'il est mort mais euh, je vois plus grand chose à travers. Il va rafale avec quoi là T'as un pompe, euh, je crois. J'ai pas fait attention, mais il me semble. Hein. Ah non, non c'est pas un pompe, hein. euh, ça arrêtait pas de tirer. C'était automatique. Hein. Ah, je vais sécuriser euh, l'arme au sol. Tu peux t'as du bouclier. Ouais. Le problème, c'est l'impact qui est pile au milieu ah, Tu vois il fait rien <rire> Il est en plein milieu tu vois il couvre exactement là où ma torche éclaire euh, ouais. donc je peux même pas viser quoi c'est euh... En fait là quand le mec il a commencé à tirer dessus je pouvais pas intervenir j'avais J'en ai. ai pris quelques unes ouais ouais C'est ouvert à gauche Ah ils sont déchaînés aujourd'hui ah mais qu'est-ce qu'il avait lui comme arme là a du lourd le mec qui est descendu là. Je le vois pas. R.P.D. Dans l'escalier, il est mort, hein, ouais. Okay. Là ils envoient que deux gars mais euh, ils auraient pu nous dire qu'il y avait autant d'ennemis de... quoi. Armés Surarmés même il a quoi lui Un petit usi Donc tu la reportes c'est bon Ouais c'est reporté de c'est sécurisé. On va essayer de nettoyer euh, d'avoir les pièces en... même si je pense C'est que... gaffe ça tire à travers la vitre là Il est Ouais, c'est ouais, Ok, j'allais acheter une... une grenade là, mais... Ouais, coup un cas, hein. Oh On n'aurait ouais. pas fait long feu. <rire> personne. T'as ramassé l'arme du mec là ou pas Ouais, le mec c'est fait. Okay, je vérifie vite fait euh, char mes chargeurs. Il n'y a plus qu'à nettoyer les bureaux. Il y a des documents à récupérer normalement Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas regardé euh... la faut aller les deux bureaux qui sont là. On mmh. au niveau du garage. C'est pareil j'ai pas regardé la salle des projecteurs, hein. bon, on reviendra au pire mais... Il y a des pièces qu'on n'a pas ouvertes en, en bas là Oui j'y suis, suis hein. Ok d'accord C'est une chienne Ok les deux suivants ils sont là C'est bon Yes. On n'a pas pu faire beaucoup de, de prisonniers. Hein. <rire> Franchement, comme ouais, on nous en rush... celle-là, s'il un quoi. Et puis, on va bouger Comme on nous en rush là, c'était compliqué. Hein. Euh, je vois rien, peut-être à droite, il y a quelque chose. Attends, je vais vérifie comme s'il n'y a pas un piège. Il y a vite fait, mais... Non, c'est bon. Ferme la porte. Ah ok, je te de me dire c'est quoi ce bruit. <rire> ok, c'est clair. Putain il y a un bug de texture avec le sang. Quand t'es à côté de la porte, ça s'applique sur ton perso. Ah ouais. Ça te le fait pas toi là Ah si. Ah ouais. Le sang qui a été projeté, euh, ouais, exact. Euh, hop. All right, light stick out, sir garage pour hmm. personne c'est ça où sur la droite c'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave On joue à Redur note. Yes. Tu passe à hot dog jouer... Ouais je sais pas. Ouais, hot dog ouais. On peut jouer à deux mais il y a qu'un seul joystick, on fait comment On peut pas couper le courant là On va prendre l'escalier qui est à droite. Grâce Ok Donc on va au fond Comme tu veux soit la deuxième partie de garage soit on va au fond C'est quoi déjà la deuxième partie de garage Là Ah ça souffle ça Ça te donne sur l'extérieur non Ouais, mais tu peux rejoindre le garage aussi. Vas-y. Là, ça donne où Rien ici. Ouais, je crois que c'est fermé. Ok. Bonjour monsieur. Ok, deux mecs armés à l'intérieur. Enfin Le deuxième, je vois pas bien, mais à mon avis, vu qu'on est habillé, il est armé. C'est deux ou pas C'est deux, c'est deux. C2 Allez C2 Sinon on va lancer un stinger, hein. non, la Stinger Attends je vais poser le C2 Pourquoi je peux pas le poser Il va tirer à travers la porte je vais me faire avoir tu vas voir ah, ok ouais. c'est là Ok Go go go Oh là il est nerveux Oh non non l air, l air. non non non non J'étais à 2 de lui dessus. Là. Et l'autre il s'est fait neutraliser, ok. Allez où sont-ils Il qu'après l'explosion de la porte euh, directe. monte à... <rire> il a un petit problème de juste C'est parce qu'il est chauve. Ah y'a un piège. Ah oh, c'est marrant, je peux l'avoir d'ici. Alors euh, suspect sur la gauche, éventuellement civil. À confirmer, on verra. Merde. voulez te faire un plaisir de briser la porte ou pas Non non, vas-y. <rire> bon. On essaie d'utiliser le matériel quand même. A gauche, à gauche, il y a un mec. J'ai entendu sur ma droite aussi. Ok. Allez, rends toi Putain, mais c'est pas possible ces mecs-là, là. on t'a dit à terre là. Ah... Ouais. ah c'est le mec. Ah, on a man, été, man. Ok. On a trois portes ici. Il m'a semblé entendre gueuler à droite, hein. Ouais, oui, en effet, il y a un mec au fusil à pompe à, à 10h. <coughs> euh, je vais ouvrir et je vais euh, stun euh, une grenade. Il ah, a pas de piège au moins Non, c'est bon. <tousse> Elle est juste là, à l'entrée. Il a qui se barre. Ok c'est bon. Il a joué. On un peu... Ça arrive hein. Ouais vas-y. C'est ouvert, je sais pas si c'est okay. pas extraordinaire. Ils ont tous les mêmes tatouages les mecs là. <rire> c'est ça. Vas-y je te suis. Je sais pas si on peut voir s'il y a un piège. Non je peux pas regarder. Il n'y en a pas. Comme j'ai enlevé, de sais, en bas, le, mon bonhomme, là, pour voir s'il est blessé ou pas, je sais pas, du coup, si j'ai pris des dégâts. Enfin, il me semble que j'en ai pris, mais je sais pas... On l'a porte est tout le À ah, quel niveau Il y a un mec armé. Okay, juste un... Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Ouais, ouais, tu nous as entendus. Ouais. Tu l'as traité putain, Il avait pas pris la grenade Non. Ah oh, putain. T'as pris des dégâts du coup Ou il t'a raté non. non non il m'a raté. <rire> de la chance en hein. <rire> en tout cas les, les dégâts étaient pas assez importants. Là, elle, elle, regarde la grenade elle est où Regarde elle est là. Ah non moi, je la vois pas ici. Est... Ah bon Ah elle est pas synchro. Euh... Pour moi elle est là là contre le mur là. On est juste oh, à mes pieds il a là. Fait il aurait dû la prendre quoi. Ok, y'a un mec armé d'un Uzi. Euh, à 11h, il se déplace. Ah merde, attends. Je... Je vais... Ah bah elle est là, la... la grenade pour moi. Où ça pour toi À mes pieds là, contre le mur. Ah ouais non, euh, Donc il y'a un mec armé, un Uzi. Je vais ouvrir. Il est où Bah il était à 11h, entre 11h et midi, il se déplace en fait. Il a bougé, mais en fait c'est d'où on vient là. Ouais, bah écoute, il est. J'entends courir. Fais gaffe derrière. Hein. Je le ferme. Il est parti où, ce con Derrière oh, C'est derrière cette porte ou quoi Je vais rentrer de l'autre côté. Oh putain Il t'a eu Non, non, mais il doit être derrière la porte. Là. Je le vois pas derrière la porte. Elle est derrière quelle porte là Attends, parce qu'en plus je vois mal avec le bouclier. T'as <'en> failli tuer euh, le mec qu'on avait arrêté. Hein. <rire> ah ouais mais il est parti où le gars Recolle sur toi. Il était habillé en blanc genre chemise... Euh... Il a fait le... Il est dehors. Oh mais il me touche à travers euh, le mur avec Oh non Oh mais non Et Je ne voyais que son coude. Putain. Hey, on a besoin d'un médecin, là oh, a, Tu vois là où, où j'ai a les impacts Je vois que ah ouais. son coude. Il y a que ça qui dépassait. C'était impossible qu'il me touche. En plus il avait un Uzi. Il euh... okay, y a un impact yes. de balle sur le mur. Moi je l'ai tiré à travers la fenêtre, là. Ah, fais chier. Il reste encore du monde. Bon, j'essaie de la terminer hein, rapidement. Euh... Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait la, la balle là, ça sauve ça Ouais. Non, mais non, il n'y a pas de piège. Petite voix off comme sur ma précédente vidéo, la recherche des derniers ennemis peut être longue et j'ai préféré couper au montage ces moments où il ne se passe pas grand chose et aussi pour que la vidéo ne dure pas 40 minutes et je pense que je ferai ça à chaque fois car il arrive souvent qu'on cherche pendant de longues minutes le dernier civil ou suspect. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Ah, c'est là Get down Get the gun down down oh, Ok donc c'est Prince civil lambda Putain ils sont énervés dans ce concessionnaire hein <rire> Je te jure Ils ont pas eu la cinnamon restaurant Mais c'est un truc de fou quoi Le spectre <rire> est à l'accès Liquez et mettez vos mains où je peux les voir j'ai l'impression qu'il n'y a aucun civil quoi, tellement euh, tellement tous les mecs qu'on qu croise ils veulent nous tirer dessus. Quoi. Euh, on est déjà venu ici donc faut qu'on fasse l'étage. Pièce là-bas aussi, je sais pas si on l'a faite. Il y a un mec juste derrière qui se déplace. Ok! Bon. L'autre avec un tatouage sur le crâne, ça a pas l'air d'être un gentil. Et l'autre il a un gilet pare-balles. y'a un qui s'est barré putain elle fait chier J'ai pas de loupiotte sur ce... ah non j'ai mis de laser sur on avait pas l'air armé mais bon c'est jamais Oh putain! Ah. J'ai raté l'angle de la porte! Ouais, ouais, shit cops, ouais! Allez, salut! T'as sorti le pompe! Ah, tu vois, il a, il a dû se le prendre un petit peu quand même! Ouais, c'est pris lui! Moi aussi, mais bon! mal au poing! Bon, le chargeur commence à faire à la tronche! toi civile ah, pas. On peut bien regarder s'il y avait un piège mais mets toi à terre là voilà on n'en parle plus il y a des potes à toi là bas au fond là à terre a terre j'ai dit Putain. Énorme la réaction de celui qui est juste devant là. <rire> Il se baisse. <rire> enfin, C'est chiant ça. Can... Voilà. C'est mieux quand tu coopères. Ok. Personne sur la gauche. Ok, all done. Zipped up and ready. Get off. Oh là là Tu pas le con toi Putain, tu vois, j'avais juste jeté un coup d'œil, il était vraiment dans le coin lui. Qu'est-ce que tu fais qu'une cagoule Ah Y'a plus de lumière Mais c'est passé un truc ou... Il y avait de la lumière Wolf, on est d'accord Ah mais pour moi ça a pas changé. Alors c'est... Ah bah écoute c'est... changement d'ambiance euh... Ouais non, je sais pas. Je vois pas ton changement d'ambiance. Non non c'est moi, c'est moi. C'est moi. Ah ouais y'a des... Ouais ouais, y'a des petits problèmes d'éclairage. C'est une alpha, c'est une alpha. Mais là pour moi il y'a des endroits pour moi il fait, il fait nuit et euh... Ouais. Y'a encore du monde! Hey, vous êtes combien là-dedans? Il ressort pas par là. Y'a okay, une... une autre porte là-bas? La double porte à droite. Ah ouais, bien vu. Euh, c'est la exit, la... ça ordonne sur la dessus-partie du de garage, intérieur du showroom. Ah bah tiens. Y'en a un à l'intérieur. Ah c'est le billard non? Ouais, exact. Bon. En fait, comme ça, c'est un civil de base. Baisse ton. Non, je vais dire baisse ton arme. A terre A terre Voilà, ouais. mais fais pas semblant, je t'en mets une. va lui coller du poivre ou donne-lui un coup, je sais pas. Bon, tu vas prendre un petit coup de crosse là. Non il prend rien, assis. y Mais, ah, mets-toi à terre et c'est terminé on en parle plus J'en peux plus de ces ces mecs là là. Il se barre en plus <rire> <rire> Ok ok, ok ok je me rends, c'est mon ami plein la gueule Non mais je sais pas quoi, rends-toi direct Please, I just go home. Ouais, Bah oui il oui, va rentrer je chez vais lui, lui la mais... La fin, je vois. Great job. Bon les amis cette vidéo s'arrête ici On est d'accord que le score est mauvais mais entre nous J'aime jouer ce genre de partie où l'ennemi peut te surprendre à chaque instant En tout cas j'espère qu'elle vous a plu Et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire En attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Portez vous bien Si allez je gens